Le côté trop sensible, c'est une gestion des énergies. Euh, on retrouve derrière le côté « je suis infusible, donc je ne peux transmuter des énergies que… » Non, non, ok, tu T es dans le rôle de la prêtresse, celle qui doit être seule, isolée du groupe pour pouvoir transmuter des énergies du groupe. Un... C'est aussi l'archétype du chaman, de la chamane, qui doit être dans certains groupes de chamans d'Amazonie, pas tous, le chaman est isolé, ne vit pas avec les autres membres de sa tribu, il est contrôlé par la, par la tribu, il est autant respecté que craint, et parfois il ne peut même pas prendre de femme. Donc voilà un peu l'archétype dans lequel tu es. Donc ce côté, je dois m'isoler pour pouvoir bien maîtriser les énergies. Encore une fois, c'est une identité qui est mal placée. Donc, je place mal mon identité parce que je ne sais pas qui je suis. Tu places mal ton identité parce que tu t'identifies aux énergies que tu, euh, que, tu, que tu traverses et qui te traversent simultanément. Parce que visiblement, les énergies nous traversent et nous traversons les énergies. Comme nous traversons le temps et le temps nous traverse. Voilà, voilà le, les informations. Donc, euh, donc quoi? Ouais. Encore un, une, des, une identité de dysfonctionnelle. Identité dysfonctionnelle pour pouvoir... Alors, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dysfonctionnel au niveau de ton identité et donc de t'identifier aux énergies plutôt qu'à toi-même et à tes besoins euh, Encore cette quête d'être infusible, décidément. Euh, ok, d'accord. C'est parce que je vis mal dans le monde des humains, si je suis infusible, ça veut dire que je vivrai bien dans le monde spirituel donc c'est un peu euh, dogmatique et c'est très courant dans toutes les spiritualités qui sont construites au niveau inconscient sur de la religion souvent chrétienne, musulmane ou juive, dans le sens où il y a toujours euh, la quête d'un si je respecte un dogme, je vais aller au paradis et je serai à la droite du père. Ce qui fondamentalement n'est pas si faux que ça. Mais ce n'est pas faux dans un dans un niveau d'existence, toujours en spirale dynamique, c'est la couleur bleue, et c'est vraiment la dynamique dans laquelle tu euh, euh, la dynamique tu es euh, au travers de ta médiumnité, Sylvie. Donc ta médiumnité se, se repose sur ça, sur le mythe de la vie après la mort, de la de la, de, la, de, la, de la paix éternelle, pas la vie après la mort, de la vie éternelle. C'est-à-dire que la, ta médiumnité te sert à aller euh, acheter ta, ta place au paradis. Et sachant que si ta place au paradis, c'est après la vie, ça veut dire que pour toi, l'enfer, c'est le monde. C'est le monde des humains, c'est leur, euh, leur euh, médiocrité. Et tu te places en juge. Par ce côté médium que tu as posé très tôt dans ton existence, voire même avant, avant même la, ta conception, ça peut être même un choix de vie, c'est ça qui est ouf. Euh, c'est que tu euh, te places en juge et c'est ta manière de fuir l'humain. C'est ta manière de ne pas être dans l'humain. Être dans l'humain, ça veut dire jouer la scène comme les autres. Prendre parti. Euh, ouais, on est sur ça. Ça résonne aussi pour le groupe. Euh, prendre parti. Euh... Ça me parle de retrouver mes ancêtres. Retrouver mes, mes ancêtres, ça veut dire pour toi et pour le groupe. Euh, ok. Tu n'es pas une pure énergie qui est venue du ciel pour aider les hommes. Tu es euh, un être humain qui est venu ici pour faire une expérience spirituelle. Mais tu es avant tout un être humain. Alors, mais en disant ça, j'ai l'impression que je résonne plus ou moins faux. Pour toi en tout cas, pour le groupe, ça résonne bien, mais pas pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire pour faire bouger ça Donc ta quête d'identité, comment est-ce que tu peux la, comment que tu peux la intégrer ici et maintenant en te retranchant vers tes besoins. OK. Se retrancher vers tes besoins, c'est la meilleure manière pour toi de me retrouver en face de l'autre. De te retrouver en face de l'autre. Parce que si tu acceptes de voir que ce ne sont pas les énergies qui sont prioritaires, mais bien tes besoins, tu as gagné. Euh, derrière la croyance que tu laisses tomber le monde spirituel. Encore cette croyance au niveau qu'on a au niveau collectif de ce soir, que nous devons sauver l'humanité tout entière. Non. À bon oui. entendeur. Ouais. ouais. C'est un peu... Euh... Le mythe de la sauveteuse, parce que oh, okay, tu te définis comme étant une sauveuse en t'identifiant aux énergies, tu, tu, tu, tu combles le besoin de sentir vivante à travers ce, cette stratégie de « je sauve les autres ». Et je sais que j'existe à travers les autres personnes que je sauve. Donc, ça vient d'un dysfonctionnement chez toi de « je ne peux pas me reconnaître par moi-même ». Donc, on parle vraiment de te reconnaître de manière pure et simple. Quels sont tes besoins entre toi et toi-même, sans qu'il y ait des autres, sans qu'il y ait l'extérieur, sans qu'il y ait un quelconque jeu de miroir à l'extérieur. Euh... Ok, on est bon. L'autonomie venant uniquement lorsqu'on est capable de se maintenir sur ses deux pieds. Un être humain debout, se tenant face aux vagues et surfant avec les vagues.